Confinement, je ne peux pas vous répondre, mais n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles, laissez un message après le bip. Australie, jour 47. Euh, le pays est fermé en, en cinq parties avec des frontières qui délimitent les, les états. Actuellement ici, il y a 6700 cas de coronavirus dans tout le pays et 72 morts. Ce qui est infime à comparer l'Europe étant donné que le pays fait 15 fois la taille de la France. Euh, les règles ici sont plus légères euh, mais aussi parce que les citoyens respectent toutes les règles, on nous demande d'éviter de, les sorties en extérieur inutiles les parcs pour enfants sont fermés, les bars boîtes de nuit, et tout ce qui est inutile sont fermés euh, on a le droit de faire ses courses il n'y a pas de soucis de, de de papier comme en France, où on nous demande une attestation pour pouvoir circuler. Mais je répète, les Australiens sont très civilisés et respectent vraiment ça. Après, ici, il y a très peu de cas, parce qu'ils ont pris des mesures avant que, que le virus arrive sur le territoire. J'ai des souvenirs que le début mars, euh, on, on désinfectait les chariots euh, avec des lingettes à l'entrée des supermarchés, et ça, c'était fourni par les supermarchés. Donc c'est ce qui fait que l'Australie à l'heure actuelle a été vachement moins touchée que le reste du monde. Au confin du confinement. Mmh, vraiment le confinement là, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. facile. pour le moment là. Mmh. Trop, trop de chômage. Les activités ne marchent pas. Tout est difficile à trouver. Et en plus. Les enfants pour les nourrir, on ne peut pas, on ne, ne s'en sort pas. Mmh, ok, c'est tout. Euh, en fait, je suis à flor Je suis à la SPC, donc, à Bafsam, marché A. Au Cameroun, bien sûr. Au confin de mon confinement, je me rends compte que mon silence me manque. Ce silence qui m'appartient à moi, dans mon, dans mon petit appart à Paris de 12 mètres carrés, où les sons et les silences m'appartiennent, qu'à moi. Vivre les confinements avec d'autres personnes dans sous maison qui n'est pas la tienne, euh, te fait réfléchir sur tes habitudes, sur tes sons mais c'est aussi sur tes silences, ce silence qui t'appartient, qui est à toi. Et mes silences, ils sont parfois très longs, parce que j'aime euh, m'arrêter à penser, à réfléchir sur mon avenir, qui était déjà sombre avant que cette pandémie tombe sur nous, et qui maintenant devient encore plus opaque, mais parfois j'aimerais juste avoir un peu de silence pour, pour être seul avec moi-même.